Wouah hey, Eh mais c'est tellement stylé en vrai comme spot. Il y a un serpent dans le mur. Non What the fuck ça fait trop bader Il y en a un autre là. J'avoue, il faut que j'assume. Wow. Il y a du vide à droite, du vide à gauche. <rires> Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au château Grandval. C'est un château qui a été inondé parce qu'ils ont construit un barrage pas loin et du coup en fait il est recouvert d'eau et on s'est dit que ça pouvait peut-être faire un spot de cliff on n'est pas trop trop sûr mais on va aller voir ça tout de suite. En fait on est sur la route pour rentrer à Rennes et on s'est dit oh là mais ça ça peut régaler comme spot donc on espère qu'il y a du fond c'est pas sûr on va gonfler le paddle et on va aller voir s'il y a du fond. Si on n'a pas le sac étanche ça augmente la difficulté par deux Et je suis sûr qu'on l'a pas Pour moi il y a un mec qui se fout sur le paddle Avec le, le matos qui craint et les outils de nage Bon à défaut d'avoir un, un sac étanche On a une gourde et un iphone 12 mini hop. Et hop comme un gant Faut rappeler aussi que le paddle il est crevé hein, Parce que on augmente la difficulté Waouh hey, Eh mais c'est tellement stylé en hein, vrai comme ça C'est stylé parce qu'on voit que la nature elle a pris le, le dessus sur le château. Il y a des gros arbres qui sortent du château, c'est trop stylé. Normalement il y a trois étages, enfin, le château il fait trois étages. Du coup il y a quand même un étage qui est submergé, donc on a une petite idée de, du fond qu'il y a. J'ai vu ça sur Wikipédia. Non je rigole, c'est Mathieu, il m'a tout dit. Ce château, c'était une grande résidence. Ça a servi de cachette pour les résistants pendant la seconde guerre mondiale. Il y a les allemands qui l'ont incendié. Et après il y a eu le barrage, et maintenant il est et abandonné, et inondé. C'est fou l'histoire quand même. Qui va sur le paddle, qui prend tous les risques Qui prend tous les risques Non Bon bah c'est parti, c'est moi qui prends tous les risques. Le cadre est magnifique par contre. Te hey Nous on vous encourage pas du tout à faire ça, on, on sait ce qu'on fait, on a l'habitude. C'est vraiment, ça peut être très très dangereux quand on connaît pas. Donc euh, avant de, de faire ce genre de choses, il faut bien se renseigner, il faut vraiment être sûr de soi. Normalement, il y a l'autre équipe qui va nous rejoindre. Ils n'ont pas pu arriver en même temps que nous. Là, on commence le château et ils nous rejoignent après. Après, ça va, c'est une Ok, les gars, <rire> il, y a, il y a un serpent dans le mur. On ça nous a fait paniquer, on est tombé. On est clairement tombé. En plus c'est vraiment pile à l'endroit où on devait monter Faut, faut qu'on trouve un autre endroit là pour monter parce que là ça fait peur. En fait elle est pile dans les pierres là, en train de prendre le soleil. Ouah Et bouge en plus. Let's go, on prend de la distance. <rire> il y en a oh, il y en a plein. Hein. Ah ouais. Bon bah on vient de voir hein, deuxième oh, un deuxième serpent avec là. lui. Non. What the fuck ça fait trop badé Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Là on a trouvé une petite entrée à travers la végétation. Il y a des arbres partout. Oh, faut faire gaffe. Ouais. Par oh, contre c'est trop agréable. La petite nage là. Ouais, elle est bonne. Vraiment trop cool. On arrive dans le château là. C'est vraiment stylé. Ah ouais, il y a de l'eau à l'intérieur. Ah le cadre est incroyable. C'est fou. Hein. C'est vraiment fou d'être dans cet endroit. On dirait que c'est irréel. Let's go trouver. Un accès. En fait il y a un arbre au centre du château qui est énorme. Et il monte vraiment tout en temps. Il y a tout qui est en train de s'effondrer genre. oui. On voit vraiment les pierres qui sont tombées et tout ça et ça peut très vite être dangereux. Et ça c'est un mur ça. Ouais c'est chaud ça. Pas ouf comme mur. C'est terrible C'est bon Ouais. Par là-bas je crois qu'il y a une tour. Là on va aller ici, là on va nager. Je vous dis si ça vaut le coup. Oh là là. En fait on ne sait même pas si le spot il vaut le coup. Mais par contre c'est vraiment stylé, d'être à l'intérieur déjà. Et si on arrive à sauter, c'est encore mieux. Oh, c'est fou d'être à un endroit aussi naturel, genre c'est apaisant parce qu'il n'y a aucun bruit. Bon là le problème c'est de trouver un accès pour monter parce que les murs ils s'effritent du ouf, du coup c'est impossible de, de grimper. Bon j'arrive à peu près à monter, mais c'est quand même bien sketchy. C'est solide ça Non, faut que, tu, faut que tu le compresses en fait. Faut que tu mettes ta main là, et tu mettes ta main là, et tu fais une compression. Yes. Allez. Ouais c'est vraiment chaud là où on est. Toutes les pierres elles sont prêtes à s'effondrer. Faut vraiment qu'on fasse gaffe sur chaque appui, ça n'est met pas trop trop en confiance. J'espère qu'il y aura du fond parce que redescendre par là ça va être terrible. Ouh. Ouh. Je me suis pris une pierre, ça va Mathieu il est monté, il a fait une grimpe ultra sketchy et il est même pas du bon côté, donc euh, il va devoir redescendre et c'est chaud parce que moi je me suis pris une pierre là déjà c'était une petite pierre mais Mais c'est chaud, il peut pas redescendre en fait je crois qu'il faut qu'il qu cliffe, c'est la seule solution bon du coup je suis sur le haut du mur et il y a l'eau juste, euh, juste ici là c'est un, un peu la mort parce que je vois, je vois qu'il y a des troncs d'arbres qui ressortent il faut vraiment que les gars ils aillent faire une coulée et en fait je pensais que ce petit muret là ça rejoignait cette tour pour sauter d'ici mais en fait, là, là, là c'est du vide. Donc je suis bloqué. Les gars, si vous êtes chauds de faire une coulée, genre là, juste en bas, là, que je puisse sauter. Il veut sauter alors qu'il y a ça là. Attends, on y va. Alors qu'il y a ça. Il y dans y a ça le... dans... Et ça, il y en a partout. Apparemment, il y a des arbres partout. Je vais, je vais sauter. En fait, j'ai pas le choix. Je peux pas redescendre. Là, il y a un arbre ici. Ok c'est bon ici. C'est bon là Ok bah je suis sauvé. Ok. Et euh, là où je suis je crois qu'il y a moyen de monter en fait. Il y a des arbres qui vont jusqu'en haut. Bah ouais. Il Faut pas bégayer hein. Non. Ouah ça va être hyper dur en plus moi je suis mouillé mais. Tu veux oh, que j'essaye Ouais. Tiens. Ouais, c'est Ouah. Wow. On faut le faire pieds Ouais mais attends, attends, c'est chaud. Merde. Celui-là il a l'air pas malin. Hein. Parce qu'il y a des, des branches qui pourraient nous servir. En fait c'est la première partie qui va être compliquée. Au début on monte par là. Ouais. Après on arrive au premier étage et après on prend l'arbre. T'as vu c'est un peu sketchy quoi. Ouais. Mais en fait c'est peut être plus simple par lui. Ok. Ouais. Faut que tu te pousses contre le mur, quoi. Tu vas avoir une branche après là-haut. Ouais, ah, ah, je crois que c'est chaud. Je sais pas si tu veux aller voir, mais bon, il y a les gars qui sont arrivés avec les t-shirts, donc on va tous les mettre là avant de sauter. Ça va être bien stylé. Le pactole, oui, comment... oui, oh, oh, oh, oh, lui aussi. Euh... Petite étiquette, ça a l'air un... chaud. Et coup, euh, tu peux aller... Après tu peux mettre ton pied dans le trou et là tu peux aller chercher ici ouais, bah, C'est le qui va te... Ah, ah oui j'avoue, il faut que j'assume à... et, oui, et des flots, et des flots Tu peux aller chercher le mur en opo avec ton autre main en fait Ouais, bon. ouais voilà T'es chaud, t'es chaud T'es le boss Donc du coup la grimpe, c'est ici en fait il y a un espèce d'arbre qui a poussé dans le château Et en fait il va jusqu'en haut Et euh, du coup avec les branches Et tout ça, qui... on a regardé, elles sont assez solides On a vu qu'on pouvait aller jusqu'en haut c'est un petit peu sketchy par contre parce que le, la muraille elle tient pas en fait. Il faut avoir confiance que dans l'arbre. Ouais. Qu On qu'on peut pas avoir confiance dans, dans les murs. Ça, est vrai, est qui est, est serein, qui est pas serein. Toi serein. Euh, moi j'ai entendu qu'il y avait des couleuvres tout à l'heure. <rire> pas bien, pas serein. On ne sait pas si c'est des couleuvres. Je suis pas content. ça tu imagines que c'est la. Ouais. Il va faire vraiment gaffe Il y a du vide à droite du vide à gauche ouais, c'est sketchy hein ouais. Donc, du coup là il y a Jérémy qui va sauter en premier Il ouvre le bal ouais, c'est pas stable hein. voilà. Voilà. non Voilà ouais. Oh mon cœur. On aurait dit une énorme perte de cou Ouh, petit coup de pression! <rire> ça faisait un peu mal, cette histoire! Ouais, mais cette position, elle, il était en mode tortue, je sais pas quoi là! <rire> tortue ninja! Avec Jérémy, ici présent, avec Jury, on va juger son death dive, on va voir euh, ce que ça donne. On est sur le petit banc du juge en fait. Ouais! Ça va partir en petit death dive tout ça! Let's go! Allez Yes Ok Il faut privilégier le covoiturage <rire> On est 4 sur un, sur un paddle. Il va canner le machin. Regarde non, le paddle, c'est pour une course. Non mais c'est wow va... wow ah, un. Wouah! Wouah! C'est un paddle sous-marin. Ah, J'ai pris un maximum de plaisir, c'était incroyable. Allez, let's go les gars. Attends, on vient de clipper un château abandonné. Et lui, il vient de faire un design. C'est un sacré artiste, même s'il est en train de couler. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. On est plein d'aventures. Wouah!